Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo euh, qui parle de la source du mot écologie. Je m'étais jamais posé la question et j'ai appris en faisant une formation sur l'écologie depuis les marges, c'est-à-dire de faire une écologie depuis une perspective qui prend en compte les personnes qui sont marginalisées, qu'elle soit racisée, qu'elle soit euh, exclue euh, parce que dans la pauvreté ou, euh, ou dans la classe populaire, euh, comment on peut faire de l'écologie depuis ces espaces-là, plutôt que de les faire d'une manière beaucoup plus mainstream sur une écologie où on part du principe qu'on est tous dans le même bateau et que c'est souvent une, une écologie techniciste qui vient avec... Euh, euh, une, un discours sur le climat et plus sur euh, l'aspect systémique où, où, tout, où tout est dans tout et où euh, le social se répond et où une écologie, comme le disait euh, Fatima Ouassac une écologie qui n'est pas populaire c'est du jardinage euh, et donc la source de l'écologie est nettement plus toxique que la source des constellations, j'ai fait une vidéo là-dessus, euh, je, je vous invite à aller regarder quelles sont les origines euh, des, des constellations, ça vient des Zoulous, l'Afrique du Sud. Euh, ici l'écologie c'est euh, plutôt euh, un homme blanc, euh, européen, qui euh, euh, était dans une perspective de qu'est-ce qu'on peut exploiter et qu'est-ce qu'il faut protéger euh, C'était une personne qui notamment était dans la mouvance de, de mesurer les crânes pour hiérarchiser les races et pour du coup pouvoir euh, légitimer l'esclavage. Euh, et donc cette écologie euh, vient d'un espace où on mesure euh, ce qu'on peut piétiner, et ce qu'il faut protéger, c'est à partir de ce moment-là qu'on a mis en place des parcs nationaux de, de protection en, en, en évacuant les, les, les personnes indigènes qui vivaient sur place et en se réappropriant. En Belgique, on est fort, hein, et on a quand même un, un roi qui, qui a eu une propriété privée, qui était le, le Congo. Quoi. Et, et en fait, tant qu'il n'y a pas de rupture claire, nette, avec cette écologie-là, ça risque encore de percoler et d'avoir... On parle d'écologie éco, fasciste maintenant, d'écofascisme euh, C'est vraiment, ça me semble nécessaire, et d'ailleurs j'ai vraiment envie de faire une constellation sur le sujet, euh, de, de, de faire une rupture dans le discours avec cette écologie-là. Le nom peut être très intéressant, mais par contre d'où il vient, ce qu'il produit, ce qu'il a produit... Euh, ne pas en avoir conscience, c'est perpétrer ce, ce colonialisme, ce classisme euh, euh, dans, dans notre perspective de l'écologie. Dire par exemple qu'on est tous et toutes dans le même bateau, c'est faux. Il y en a qui sont dans la cale, il y en a euh, qui ont déjà euh, des gilets de sauvetage euh, et des barques euh, personnalisées. On n'est pas euh, toutes et tous à la même enseigne. En tant que femme blanche privilégiée, je sais que j'ai beaucoup plus de ressources euh, euh, et, que, et que donc du coup, croire euh, qu'une norme pour tout le monde euh, euh, permet de pouvoir, euh, de pouvoir euh, modifier l'horizon le, le, le, est euh, quelque chose qui n'est pas juste. Il y, a, il, y a, il y a vraiment des espaces euh, où... Euh, diminuer son empreinte écologique collective est beaucoup plus euh, simple et, et avec un impact beaucoup plus fort que d'autres Demander par exemple euh, à, à un travailleur, travailleuse ouvrière euh, de, de réduire euh, euh, son, son déplacement euh, en véhicule alors qu'il y a euh, l'affaire des jets privés qui continue, il y a quelque chose de pas juste, il y a quelque chose de, de, de. Voilà. Alors que les classes populaires euh, sont souvent considérées comme n'ayant pas euh, le. Le, la borne passante, euh, l'espace euh, de, de réflexion suffisant pour pouvoir euh, lutter pour l'écologie. Mais c'est faux, ce sont des personnes qui, dans le quotidien, euh, sont, font des, des éco-gestes, mais qu'ils n'appellent pas comme ça, euh, parce que c'est beaucoup plus économique. Euh, mettre une brique dans les toilettes pour, euh, pour euh, utiliser moins d'eau, euh, c'est quelque chose qui se fait dans les classes populaires avec... Euh, euh, voilà, on, on, on, on aurait en tant que personne blanche privilégiée euh, bien intérêt à croiser les luttes, euh, à pouvoir s'écouter, à être euh, davantage en lien avec les revendications des gilets jaunes plutôt que de faire des marches climat qui excluent les gilets jaunes. Il y a eu des, des histoires incroyables qui se sont passées euh, en Belgique avec ces marches. Qui, qui ont été hyper excluantes euh, euh, et, et hyper humiliantes et dévalorisantes. C'est vraiment, des, des, de nouveau, je le lis avec cette source suprémaciste blanche qui, qui euh, est à dégager du champ de l'écologie pour moi. Euh, si on revient à, à une convergence de lutte où, euh, oui, euh, euh, des, des personnes qui sont par exemple chez les gilets jaunes peuvent se parler avec euh, des, des personnes qui sont dans, dans la marche pour le climat, qui peuvent aussi se parler avec les personnes qui luttent contre le racisme. Parce que je pars du principe que si on est bien au clair avec le fait qu'on ne veut plus instrumentaliser la terre, eh bien arrêtons de nous instrumentaliser entre humains <rire> Ah oh là là, bon, c'était une, euh, une vidéo plus politique. Et, euh, et, et n'hésitez pas, enfin, je vous invite à partager, à liker, à commenter. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que ça vient aussi euh, vous, vous, vous vous friter à l'intérieur A bientôt